Bonjour les amis, si vous cherchez une méthode de trading super rentable eh bien je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'il y a encore très peu de traders en France qui utilisent ces méthodes de trading, ces outils mais je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Vous voyez ici j'ai fait quelques trades ce matin, j'ai 113 dollars de gains pour 4, 95 de pertes donc 85% de trades gagnants. Donc vous voyez que c'est euh, extrêmement efficace, euh, ce n'est pas stressant non plus. Euh, je peux vous dire que j'utilise maintenant des indicateurs dont je ne peux plus me passer. Donc euh, je vous parle du market profile. Donc vous voyez j'ai ici euh, une configuration, donc les profils du market profile. Vous avez ici donc la configuration d'aujourd'hui, la configuration d'hier, ce qui s'est passé euh, cette nuit. Et euh, j'utilise également donc euh, le footprint donc, qui permet de, me, de voir ce qui se passe réellement au moment T lorsque les traders euh, prennent euh, donc euh, des contrats sur le marché. Donc je peux savoir si c'est le moment euh, d'initier un trade. Bien sûr il faut regarder la configuration, j'utilise encore les bougies japonaises pour voir quand on est dans un range mais bien sûr les autres outils que j'utilise maintenant c'est notamment le carnet d'ordre qui voit combien d'ordres sont euh, placés au moment où moi je vais me placer donc pour suivre le mouvement des traders et ensuite donc euh, les autres outils. Donc quand vous voyez un range comme ça et eh bien vous savez où vous positionner le mieux et ensuite euh, vous avez également ici euh, le footprint donc euh, le market profile et ça va vous permettre d'avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. Donc il ne faut pas trader pendant 10 heures pour avoir des résultats. Donc si vous faites quelques trades dans la matinée, vous passez, passez un ou deux contrats par trade et bien vous verrez que vous aurez rapidement de très bons résultats. Là ce matin bon je faisais quelques enregistrements de vidéos donc je tradais en même temps que je faisais des vidéos. C'est pour ça que je n'ai pas euh, énormément de gains pour le moment mais vous voyez quand même euh, les, les trades sont très rapides donc environ une à deux minutes euh, par trade et ça vous donne quand même une centaine d'euros euh, que j'ai fait ce matin. Donc vous pourrez bien sûr augmenter ces performances lorsque vous aurez quelques, quelques mois de pratique. Mais en tout cas la meilleure méthode aujourd'hui c'est utiliser ces nouveaux outils, cette nouvelle méthode de scalping que peu de traders connaissent encore en France. Donc c'est le market profile avec une technique de scalping. Donc j'ai ma formation Scalping plus Market Profile que vous trouverez donc euh, sur mon site euh, seformerautrading.com. Je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Euh, mes étudiants donc euh, utilisent cette méthode-là, ils ont de bons résultats aussi. Donc si vous aussi vous, vous cherchez une méthode efficace et eh bien je vous conseille d'utiliser ça. Donc euh, c'est vraiment euh, ce qu'il faut utiliser en 2022. Donc ce sont ces méthodes-là qui sont efficaces. Sur, là je suis sur le DAX mais vous pouvez utiliser ça sur d'autres marchés également, le BUND et vous verrez que vous aurez de très bons résultats si vous suivez cette méthode de trading. Donc si vous suivez ma formation Scalping plus Market Profile. Donc n'hésitez pas à me commenter donc vos impressions une fois que vous aurez testé ça. Je vous donnerai donc dans ma formation quelle plateforme j'utilise, quelle méthode j'utilise. Bien sûr il y a un échange après, j'ai créé un groupe avec mes étudiants pour pouvoir échanger, conseiller pour vous apporter bien sûr le soutien lorsque vous utilisez une nouvelle méthode. Bien sûr c'est utile que vous ayez quelqu'un pour vous conseiller et vous donner les, le support nécessaire pour progresser rapidement. Voilà donc je vous dis euh, les nouveaux outils qu'il faut utiliser maintenant c'est ça donc carnet d'ordre, market profile, vous pouvez encore regarder bien sûr euh, les bougies japonaises mais ce n'est plus suffisant. Si vous voulez faire partie des 10% de traders gagnants eh bien il faut utiliser maintenant ces méthodes-là. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et j'espère vous retrouver dans mes formations pour vous aider à progresser euh, rapidement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.